la fin de l'année approche et avec elle le lot de florilèges et de top 10 proposés par vos créateurs préférés. Si je vais me prêter au jeu de bonne grâce le mois prochain, il est souvent un aspect de ces rétrospectives que l'on met injustement de côté, les regrets. Dans un écosystème où il est impossible de tout acheter, de tout suivre, et qui demande souvent un investissement conséquent, il n'est pourtant pas rare de regretter d'être passé à côté d'un excellent jeu ou pire, d'avoir trop investi dans un projet qui ne nous convient pas. Aujourd'hui, je vous propose donc un retour sur les jeux que nous, reviewers supposément informés, avons peut-être mal jugés, ces jeux que l'on regrette, et le huitième épisode du podcast Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, ainsi que sur vos plateformes de streaming préférées, c'est également la dernière émission de cette année 2022. Votre podcast autour du jeu, en compagnie une nouvelle fois de mes camarades des Ludovores, bonjour à vous deux. Aujourd'hui, on va casser l'esprit de Noël, qu'on commence à voir s'installer un peu partout, et on va parler de regrets, que ce soit de ne pas avoir baqué un jeu cette année, ou bien, et c'est peut-être même plus intéressant, les jeux qu'on regrette d'avoir acheté. Une excellente manière, messieurs, vous le verrez, de se faire blacklister par des grands noms de l'édition ludique. Et je vais commencer d'ailleurs avec toi, euh, Xavier, j'ai une, une petite question d'introduction. Toi qui, on vu, l'a vu de... le mois dernier, est très tout ou rien, all-in ou rien, est-ce que du coup tu vas avoir une propension à plus regretter les choses, que ce soit parce que comme tu ne backs que des all-in, tu peux pas tout backer, ou à l'inverse, parce que comme tu ne backs que des all-in, bah, parfois tu reçois des OK games, voire pire, et puis tu dis, bah, j'ai pris tout ça pour ça Ça c'est une bonne question, et en fait je dois avouer que depuis le mois dernier, euh, j'ai un peu progressé dans ma, dans ma démarche là-dessus. Et en fait, je prends le parti maintenant, quand je décide de ne pas backer, eh bien d'effacer complètement le jeu de mon, mon esprit. Un exemple, c'est euh, Heroes of Might and Magic 3 qui vient de commencer sa campagne de financement. Je suis allé regarder, je trouve ça intéressant. J'ai Mage Knight Ultimate et j'ai Eosia, Torment of Resurrection. C'est fini, au revoir. Bon, le prix m'a aidé aussi à faire un choix, hein, c'est évident, il est quand même assez onéreux. Mais voilà, je me suis dit, voilà. Et du coup, eh bien, par exemple, j'ai enlevé le petit bookmark de la page Kickstarter de manière à ne plus recevoir de rappel, et pour moi, c'est fini. Est -ce Donc oui, je vais sans doute que... moins paquet mais je vais aussi euh, justement moins regretter peut-être. Oui, il est peut-être moins prompt au regret, oui. On va peut peut-être parler un petit peu de... La... Ah, non, on ne va pas en parler, mais on peut peut-être évoquer la DA de, de Heroes of Might and Magic que j'ai trouvé un peu trop proche, pour le coup, du jeu dont il s'inspire, et peut-être un peu... À la limite, quitte à faire du semi-old-school, je préfère Euthia ou Mage Knight, et je trouvais que celui-là avait l'air un peu daté visuellement. Je ne sais pas si ça t'a marqué aussi. Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'était au contraire que c'était extrêmement fidèle aux jeux vidéo, et ça, moi, par contre, c'était plutôt un point qui m'attirait beaucoup. Parce que moi, c'est ce que je cherche, retrouver le jeu vidéo. Dans une adaptation mmh. euh, en jeu de société, je préfère autant qu'à faire retrouver le jeu vidéo lui-même. Par exemple, Stardew Valley m'a bien plu pour ce côté-là. Dans une certaine mesure, euh, Binding of Isaac aussi. C'est vrai, ouais, je comprends. Alors euh, Kevin, euh, donc on a un petit peu de tout hein, pour vous aujourd'hui. On a des, des jeux qu'on a baqué et regretté, puis des jeux qu'on aurait bien voulu baquer qu'on n'a pas baqué pour diverses raisons. Et, euh, et Kevin, à toi l'honneur. Qu de, de, de quel jeu t aimerais, t aimerais nous parler aujourd'hui Moi, je le sais déjà, mais je demande pour les autres. Euh... Je vais peut-être me faire quelques ennemis aussi parmi les fans, parce que je sais que c'est un éditeur qui a une, une fanbase assez, assez solide. Euh, mais je regrette un petit peu, euh, pour certaines raisons qui ne sont peut-être pas évidentes de prime abord, euh, d'avoir backé euh, Cloudspire, Spire. Euh, D'autant qu'un peu comme euh, Xavier euh, à l'époque, moi j'ai backé en plus All-In, avec euh, des extensions qu'on voit encore euh, ouais, derrière moi là. Euh, J'ai un petit peu la, la totale euh, qu'il y avait à l'époque en tout cas, parce qu'il y a encore... Euh... Non, il n'y a pas eu de nouveauté en 30 ans, je me ah. confonds avec euh, Too Many bots euh, Mais, euh, donc la totale, et pour le coup, le jeu est sorti, je crois, chez moi, euh, trois fois... Deux fois, Xavier, une fois en solo, je crois. Ouais, deux, et... deux fois ensemble, en tout cas. Ouais, deux fois ensemble, une fois en solo. Et euh, en fait, je regrette de l'avoir backé... Mais alors, pas du tout, du tout, parce que c'est un mauvais jeu, loin de là. Enfin, c'est vraiment un, un gros jeu vraiment qui pique avec un matériel propre à Cheap Theory Games, donc euh, un peu over the top, euh, sur produit, on pourrait presque le dire aussi, mais c'est leur marque de fabrique. Donc, bon, on peut pas leur reprocher. Euh, on sait dans quoi on se lance quand on bac un jeu de chez eux. Mais euh, simplement parce que euh, ben, j'aurais dû savoir, en fait, qu'il sortirait pas. Ouais. Euh, tu l'avais la beaucoup aussi. étudié quand tu... avant de l'acheter oui. Justement pas assez. Tu aurais dû savoir si tu avais plus creusé. Si, mais je pense que j'étais encore, peut-être pas encore tout à fait sorti de ma phase, euh, comment dire, de ma lune de miel Kickstarterienne. Mmh. Voilà, je vais inventer des concepts. Mmh. <rire> euh, qui, qui fait qu'en fait j'ai encore un, envie de bacquer un peu n'importe quoi dès que ça, ça brillait quoi. Euh, bon, c'est un petit peu exagéré, mais disons que euh, je savais que Chief Theory Games faisait des jeux de qualité qui étaient reconnus comme étant des jeux de qualité au-delà de leur production, vraiment uh, over-the-date encore une fois. Euh, et je pensais que ça me plairait, et ça me plaît fondamentalement, mais euh, ça fait partie de ces jeux où, assez, euh, assez complexes, avec beaucoup beaucoup d'asymétrie, et si tu y joues pas fréquemment, bon, tu perds un petit peu les règles qui te sortent de l'esprit, il faut se replancher dedans, et du coup ben, c'est pas facile non plus, parce que c'est un, un livret de règles assez conséquent, euh, J'ai essayé le solo, le solo était intéressant, mais euh, moi je suis plutôt un joueur de solo euh, court, une heure ou moins. Euh, idéalement 40-45 minutes, ça me va très bien pour un solo, parce que en l'état, je n'ai pas. Euh actuellement une situation qui me permet de mettre deux heures tout seul sur une table sans me sentir coupable <rire> donc euh, pour l'instant c'est pas, pas très très jouable, ça, ça correspond pas à mon profil et c'est plutôt ce type de profil là qui correspond à, un, à une partie de solo de Cloud Spire. Donc, en plus de ça, Xavier l'avait baqué. donc comme on essaie d'éviter les doublons euh, ouais. bon coup, mauvais choix, on peut très faire bon aussi... jeu mais mauvais choix. Ouais, on peut peut-être préciser aussi que chez Cheap Theory Games, la plupart du temps, l'aide de jeu, c'est une page à 4 recto verso, écrite en police 10, et que euh, quand tu joues en solo, puisque ça a été mon expérience, moi je l'ai revendu, même carrément, euh, la moindre erreur de règle, surtout dans la gestion de l'IA, bah, ça va complètement fausser la partie, et il est difficile quand tu joues tout seul, et qu'en plus tu es très focus sur tes stratégies, ça se joue à long terme, il y a beaucoup de paramètres, de pas se louper éventuellement sur une, une règle, un mot-clé de l'IA, et tu te rends compte à la fin que c'était soit trop facile, soit trop dur pour toi, et tu es déçu. Alors, avant de peut-être te donner la parole, Xavier, parce que tu es quand même un, un actionnaire un majoritaire de Chip Theory Games, Games, je réfléchissais à ça quand on préparait l'émission, et je me disais, en fait, The c'est presque le jeu d'une vie. C'est-à-dire que c'est un jeu que tu achètes, il te faut déjà au moins un partenaire de jeu excessivement régulier. Et c'est un jeu qui, comme pas mal de jeux de stratégie PC finalement, euh, ont une belle courbe de progression et dont tu profites vraiment quand tu les maîtrises à fond. Mais pour maîtriser un, un, à fond un jeu de cette, de cette taille, de cette densité, avec autant de factions dedans, il faut y passer. Ouais, je me dis, il faut presque se dire pendant un an, on jouera qu'à ça, mais je pense que peu de monde fait ça. Et c'est son problème en fait, c'est qu'il est, qu est peut-être trop, trop bien, c'est pas ça, mais... Euh trop profond, trop travaillé Je ne sais pas, dit que tiens, sauve-moi parce que je n'arrive pas à finir cette phrase. <rire> ça tombe bien parce qu'en fait, ce mois-ci, moi, j'ai justement décidé que ça serait mon jeu principal du mois et je l'ai déjà remis plusieurs fois sur la table en solo et j'y prends beaucoup de plaisir. Je m'aperçois que non, moi, au contraire, je suis bien content de l'avoir et euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et en même temps, pas tout à fait d'accord, à savoir, il faudrait ne jouer qu'à ça pendant un an. Je serais plutôt d'accord, mais avec un bémol, en fait, moi, je pense qu'il faudrait mieux jouer à ça avec une seule faction pendant 10 parties. Même si tu joues 3 mois dessus et tu joues 10 fois les Growth Tenders ou les Hales, eh ben au moins, tu as appris une faction. Finalement, dans une, je dirais, un, par un parallèle un peu osé, peut-être, c'est comme Root. Finalement, oui, le plaisir, il vient dans l'accumulation des parties en te disant « Ah mais oui, mais si j'enchaîne ça comme ça, maintenant, ouais, ok, ça j'ai vu, c'est bon ». La preuve, c'est que j'avais déjà essayé, je ne sais pas combien de fois, de passer le premier scénario en solo, et là, j'ai réussi. Et j'ai vérifié après partie, j'ai apparemment vraiment pas fait d'erreur tactique, ni pour l'IA ni, ni pour moi, mais le rush d'adrénaline, quoi le truc que j'arrivais jamais à battre et je me suis dit c'est pas vrai je, je l'ai battu je l'ai eu et du coup bah, ça m'a donné un boost incroyable et du coup j'ai aussi mieux au compris la faction que je joue et comme c'est celle que tu joues plusieurs fois de suite dans la campagne solo bah, ça aide aussi c'est peut-être le piège aussi voilà c'est de, de prendre des all-in et, et autant de factions je fais des parallèles avec les, les, les grands jeux vidéo de stratégie on peut évoquer par exemple starcraft qui n'a que trois factions et ça a été le cas de quasiment, je pense, tous les jeux de stratégie, la plupart en tout cas étaient autour de trois factions. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que si tu changes à chaque fois pour le plaisir de changer, tu maîtrises jamais rien. Et mmh. donc voilà, si t'en prends autant, je vois pas comment tu peux vraiment, entre guillemets, on va réutiliser ce mot que tout le monde déteste, comment tu peux le rentabiliser vraiment en termes de plaisir et de temps de jeu. Je, je nuancerai ça sur le fait que moi personnellement, mon but c'est pas de maîtriser aux petits oignons une faction, c'est de la maîtriser. Euh, au point d'y prendre plaisir. Une fois que j'y ai pris plaisir, même si je fais encore des erreurs, même si je ne vois pas certaines stratégies, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. Moi, c'est le plaisir. Et euh, de ce point de vue-là, je dois dire que maintenant que je joue un peu au solo de Cloud Spire assez régulièrement, ben, je m'aperçois qu'en fait, je préférerais y jouer à, en multijoueur. Parce que le solo, finalement, c'est un gros puzzle. Et moi, je ne suis pas tant puzzle que ça, finalement. Alors que je me dis, là, je me prends à imaginer en jouant en solo, « Ah, mais si je jouais contre Kevin ?» Ah là, les bastons qu'on se ferait, parce que lui il ferait ça avec telle faction, moi je ferais ça avec telle faction, il développerait des stratégies que évidemment l'IA ne peut pas développer parce qu'elle est scriptée, ça serait le kiff total. Mais pour l'instant, ben, on a pour diverses raisons pas le temps, pas la possibilité d'y jouer vraiment souvent à deux, donc c'est un peu dommage. D'autant que j'ai l'impression, en tout cas pour les premiers scénarios que j'avais fait en solo, qu'il n'y a pas 36 solutions pour gagner. Comme tu as une faction qui t'est imposée, y a pas 50 façons de, de vaincre l'ennemi la, la, avec les, les, les vagues qui t'envoient dans la forme qu'il te les. En plus, les que les ces envoies. vagues sont plus ou moins scriptées elles aussi. Donc ça. Euh... Mm -hmm. Tout ouais. à fait. Mais du coup, je vois ça, en fait, finalement, la campagne solo, quelque part, pour l'instant, pour moi, c'est finalement comme un tuto. Ouais. Parce qu'en fait, j'échoue sur une.. Là, j'ai échoué sur un scénario. Et après avoir échoué sur un scénario, je me suis dit, bah oui, mais je suis bête, j'y suis allé bien en tête, alors que visiblement, la configuration du terrain me disait qu'il fallait plutôt que je passe comme ça. Et je l'ai ignoré parce que euh, j'avais plein de héros en même temps, j'ai sorti tous mes héros au début, c'était pas la bonne stratégie. Et du coup, ça m'a motivé pour remettre sur la table, mais d'une autre manière. Mmh. Ouais. Après, oui, j'imagine que tu... Euh... Bon, il y a deux aspects. En solo, c'est vrai qu'une fois que les règles, quand tu joues comme toi, de manière assez répétée, une fois que les règles sont vraiment acquises avec tous les petits points de règles particuliers, c'est sûrement beaucoup plus fluide que ce que ça a été pour moi en solo, où je devais toujours retourner au livre de règles pour vérifier un truc avant de bouger un machin. Et en plus me tromper après bon je pense voilà il a été conçu comme un jeu tu sais si tu le poussais vraiment à son maximum et si tu n'y jouais euh, tu ne jouais qu'à ça toute ta vie euh, un jeu euh, où voilà tu dirais kevin prend les gros tenders du coup moi je vais aller prendre euh, telle faction pour le contrer mais lui il aura peut-être cet avantage là je pense qu'ils l'ont conçu pour aller aussi loin mais je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui en profite à ce niveau là et quelque part en y jouant je trouve que c'est dommage parce que franchement, pour moi, en fait, je vais peut-être m'attirer foudre, euh, les foudres de pas, pas mal de monde, mais pour l'instant, euh, je prends plus de plaisir à jouer à Cloud Spire qu'à Mage Knight. C'est un peu paradoxal, parce que je ne peux pas dire non plus que j'ai beaucoup creusé Mage Knight pour l'instant, mais sur une première approche, je ne sais pas, ça me parle plus, Cloud Spire. Mmh. J'ai fait, fait une partie euh, multi une seule, hein, avant, de, avant de le revendre un peu plus tard j'ai pris une raclée phénoménale, mais j'ai rarement autant, eu, autant pris de plaisir en jouant à un jeu, vraiment, alors que pourtant j'ai perdu, j'étais déçu en plus, je me suis fait piétiner, mais la sensation qu'il peut te donner, est-ce que c'est toujours pareil, est-ce qu'à un moment on ne pourrait pas se dire qu'il est possible de créer un Cloud Spire sans autant de points de règles, est-ce que c'est ça qui fait la force de Cloud Spire, le fait d'avoir 60, 100 mots-clés, je ne suis pas certain, euh, j'ai parlé pas mal de fois de, de Skytier ici, euh, qui est un, un MOBA plus proche des MOBA qu'on connaît euh, sur PC, où il y a beaucoup moins de règles, t'as peut-être pas le même rush d'adrénaline et la même sensation de bâtir un truc mais est-ce que c'est pas ça le problème de, de, de Chip Theory Games tu vois de Too Many Bones mais ça sent moins ou de Cloud Spire de vouloir en faire vraiment des, des tonnes et des tonnes est-ce que ça peut pas être aussi être juste un peu asymétrique et tout aussi enjoyable hum, disons, disons peut-être que un Cloud Spire un peu plus light aurait pas été euh, mauvais hein, ça c'est clair je pense euh, je suis assez d'accord avec toi peut-être qu'ils ont été Trop loin et ils ont voulu jouer le, euh, ils ont voulu créer le jeu de stratégie ultime et mm, bien malgré eux quelque part peut-être qu'ils ont réussi. Et c'est ça le <rire> problème. Et c'est ça qui leur a pas réussi ouais. Belle ouais. conclusion. C'est vrai. Ah du coup on t'a volé ton sujet Kevin. Non. Mais... J'ai dit ce que j'avais à dire en gros, hein. c'est-à-dire que Xavier l'a baqué, donc première raison de ne pas le baquer, parce qu'on n'aime pas faire des doublons généralement, et je ne suis pas le profil de joueur pour y jouer en solo actuellement en tout cas, et je sais que si j'ai envie d'y jouer de toute façon, Xavier a une, co a une copie également, donc euh, c'est jouable. Et au-delà de ça, vraiment, le nombre, comme tu l'as dit de toute façon, de, de factions et euh, d'extensions de, de manière générale, parce qu'il n'y a pas que des factions en extension, euh, fait que c'est tellement riche déjà d'en apprendre une ou deux, que quand on a cinq ou six, bon... Euh, pour la complexité euh, du jeu, ça me semble un petit peu, effectivement, too much. Mmh, ouais. D'autant que les dernières factions sorties sont vraiment, pour le coup, euh, hyper intéressantes, mais quand même particulièrement complexes. Ce C'est pas mmh. les, les petits arbres qu'on voit des petits machins. Euh. Euh, Xavier, toi qui te moques de mon, de, de mon QI plafonné euh, <rire> et de mes remarques peu pertinentes, de quoi voudrais-tu nous parler maintenant eh bien, ça tombe bien, parce qu'en fait, quelque part, on va rester chez Chip Theory Games. Le oh paradoxe est là. <rire> on va rester chez Chip Theory Games, parce que finalement, si Kevin a regretté de backer Cloud Spire pour les raisons qu'il a évoquées, eh bien moi, finalement, quelque part, je regrette un peu d'avoir backé Burn Cycle. Je, je Le... parle de Blacklist, alors on, on est, est au-delà des Blacklist, là. Hein. C'est un procès pour les pas de copie, ils francophone de toute façon, donc... Euh... Euh, non mais ouais, vous avez ouais, remarqué, récemment, euh, Cheater Games a envoyé des épées en métal ouais, à oui. pas mal de gens. Bah, ils vont m'en envoyer une, mais il y aura un mec au bout. <rire> voilà. Alors pourquoi je regrette Burn Cycle Je vais résumer ça en disant peut-être que pour moi, c'est le jeu de Cheater Games de trop, dans cette taille de jeu. J'ai je, baqué euh, 20 Strong, parce que justement, il me semblait être beaucoup plus petit et compact. Et Burn Cycle, j'avoue, j'ai ouvert la boîte, j'ai lu, j'ai mis en place, j'ai fait les premiers tours du tuto et je me suis senti beaucoup plus dépassé que dans Cloud Spire. Ah ouais Alors, peut-être que je n'étais pas dans le bon, dans le bon état d'esprit ce jour-là, mais déjà, euh, j'ai pris, donc, parce que je suis un imbécile, la totale, ça inclut le méga Playmat lequel, sur lequel poser les Playmats. Le Playmat <rire> de tous les Playmats, d'accord. C'est le Playmat. Voilà, c'est Playmatception ici. Et du coup, je me heurte à un énorme problème, c'est que ce Playmat ne loge pas sur ma table, il est trop grand. Donc je suis obligé de jouer sur mon lit parce que je suis un pauvre <rire> et c'est pas du tout bien. <rire> ah ouais, pas du tout bien. Je peux pas glisser mes jambes sous le lit, donc je suis assis complètement euh, voilà. Bon, du coup euh, il a l'air génial. Honnêtement, il a l'air génial. Et j'ai vraiment vu c'était j'ai mauvais cul. personne. Oui. Je ne crois pas. C'est vrai. Mais du, du coup, je regrette de l'avoir baqué parce que finalement, euh, je vois pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le sortir. Il y a tellement d'autres trucs qui sont finalement peut-être plus accessibles pour moi, y compris Cloudspire parce que je me suis lancé dedans. Et là, j'ai peur que Burn Cycle devienne, une, je dirais, une pierre angulaire de mon étagère d'opportunités ok ouais et non. alors moi c'est un jeu qui vraiment m'attirait pas du tout ni dans ses concepts ni dans sa DA donc tu vois je redécouvre la page de campagne avec mm. toi c'était un jeu qui était prévu c'est quoi c'est compétitif c'est coopératif si tu vois plusieurs c'est coopératif c'est purement coopératif et c'est de l'infiltration donc c'est vachement intéressant parce que du coup en plus le twist est intéressant puisque tu joues des robots euh, qui se rebellent contre les humains et les humains euh, parce qu'en fait ils ont recréé les humains les humains ont disparu et euh, les robots avaient créé une sorte de société parfaite et ils se sont dit, c'est dommage que les humains n'en profitent pas. Ils ont recréé les humains et nous les humains, bah, on a réussi à refoutre le boxon partout et à reprendre la domination et à servir les robots. Et donc on joue une, euh, comme des, des robots qui vont essayer de pirater le système et de rendre leur liberté aux robots. Le, le pitch de départ est assez énorme et honnêtement, dans le, dans le all-in, il y a tellement de trucs fous. Il y a une boîte dans laquelle il y a une cassette audio pour te raconter l'histoire, et ils ont inclus un lecteur cassette. Non, c'est complètement fou. Ah ouais, donc c'est un vrai all-in. Il combien, le Non, et tu puis, non. Euh... non, non, non, non. Non, non, non. Ah, non Ça, ça n'intéresse personne. <rire> personne. Ça n'intéresse personne. Je... Ça n'intéresse pas mon banquier en Suisse. Je, Je m'attendais à pire. Vraiment. Oui, bah, disons qu'actuellement, quand même, quand tu vois certaines campagnes qui vont se lancer, euh, ça reste... Paradoxalement, presque raisonnable. Hein, je ne parlerai ça. pas de Elden Ring <rire> ou de Osworn, <rire> mais euh, voilà, non, non c'est ah ouais. un beau jeu et honnêtement, j'ai même pris les figurines en laiton. Oh la vache! Donc en fait, les chips, oui. les chips sont aimantés à l'intérieur et un aimant, tu poses ton, ta figurine sur le type, ça colle et c'est tellement bien fait que le chip, le, la figurine ne gêne pas la lecture du type. Et tu sais qu'avec ce pledge-là, tu aurais pu t'acheter une grande table Non. Non. Parce qu'il aurait fallu que j'ai un grand appart pour mettre autour de la grande table. Ah ouais. Mais ça, ce n'est pas une option. Le fait que l'appart est pas le même encore. Bon, en tout cas, d'accord. Donc, on est toujours dans le même. Peut-être même pire, dans le même concept que Klaus Payer avec un jeu too much. Alors, je ne me rends pas compte. C'est vrai qu'il a l'air assez assez ah, dense, mais d'ici c'est difficile de se rendre compte. Kevin qui a touché ou même pas avec un bâton Alors non, pour le coup, pas encore. Euh, C'était prévu qu'on en fasse une première partie euh, en collaboration euh, Xavier et moi-même, mais pour l'instant on n'a ni eu le temps, ni l'occasion, ni l'opportunité, enfin des prototypes, des trucs à faire de notre côté. Donc ça c'est pas encore fait, mais je perds pas espoir, d'autant plus que, euh, sachant maintenant que Xavier l'a testé par lui-même en solo, je pourrais y aller avec un peu moins d'appréhension, parce que j'aurais quelqu'un qui connaîtrait déjà bien les règles avant de, de me lancer dedans. Mais je serais curieux, effectivement, même si, effectivement, à l'origine, dans la campagne, la dia me semblait pas hyper convaincante selon mes goûts personnels, mais elle a été retravaillée entre-temps aussi, et je sais qu'en plus il a pris les figurines euh, qui pèsent 300 kilos pièces, donc forcément, <rire> en termes d'immersion, ça doit se poser là aussi. Un petit peu, oui. C il devrait proposer un. Et plus, plus un ça, c'est vrai que le, le mécanisme de l'immersion par Nestléma, c'est comment s'appelle l'infiltration euh, d'un jeu de société. Euh, J'ai pas encore tellement testé de jeux qui permettent ce genre de choses-là, donc euh, je serais que de voir. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Il devrait presque proposer un pledge finalement. Euh, ça a plus de valeur encore que le pledge de straté qui te donne accès à, à tous leurs futurs jeux. Ce serait le le pledge euh, euh, où tu peux. Où tu, qui inclurait un, un, un ami qui connaît les règles, tu sais, il t'enverrait un mec qui connaît les règles pour jouer avec, ce serait tellement plus confortable, <rire> finalement, d'avoir quelqu'un près de toi qui te dit « non, c'est ici qu'il faut mettre ton jeton ». Et je pense qu'il vendrait plus de jeux, en tout cas auprès de moi, si euh, il ouais, <rire> si proposait avec quelqu'un qui t'accompagne. Qui voilà, une espèce d'aide de, de jeu, mais vivante, quoi. Ouais. Bah, tu sais, tout à l'heure, Xavier parlait d'un lecteur cassette pour... Euh raconter l'histoire, ils pourraient... Ces Cheap Theory Games, à un moment donné, ils vont t'envoyer un lecteur d'hologramme. <rire> ah oui, ils sont les premiers à le faire. <rire> qui t'expliquera les règles. Mais J'ai voilà. cherché une image, j'en ai pas trouvé, parce que je voudrais bien l'illustrer pour les gens qui nous regardent sur YouTube, mais euh, je sais pas s'il était sur le, la page KS, on, on verra ça, ou peut-être tu, tu pourras me le prendre en photo, que je le montre aux gens. Euh, et sur cette absence de réaction, je vais passer euh, au jeu que je regrette de ne pas avoir backé. Non mais c'est bien d'avoir des gens qui percutent en face, ça permet d'avoir des émissions dynamiques. Euh... <rire> <rire> je vais parler de Return to the Dark Tower le début avec l'accent anglais la fin moins euh, qui est un jeu donc c'est une, une, une réédition on va dire, une refonte même euh, d'un jeu assez ancien alors je précise tout de suite que moi ce jeu là je ne l'ai pas connu et je n'ai pas donc d'affection particulière pour le jeu par contre Return to the Dark Tower qui a terminé sa, son reprint donc la reprint de la réédition il y a quelques semaines et qui est encore en late-page euh, c'est un jeu qui m'a tiré beaucoup c'est un jeu d'aventure qui à la base c'est vendu parce qu'au milieu, tu vas trouver l'érection d'une tour assez massive, pleine d'électronique, qui clignote et qui fait du bruit, euh, qui va en gros gérer une partie du jeu. Tu vas mettre dedans des, des têtes de mort qui vont être réparties ensuite sur le plateau qui se trouve autour. J'essaie essayer de faire des gestes, mais évidemment que le micro et tout, c'est pas facile. T'as un plateau circulaire, bon, autant il y aura une vidéo. Euh, finalement, c'est même pas ça que je trouve le plus intéressant. Ce que je trouvais le plus intéressant, c'était la façon dont ils géraient les combats, parce que tu vas collectionner, accumuler des, des faveurs, des avantages au fil de ta partie en te plaçant stratégiquement, parce que le but c'est d'éviter la corruption du monde qui est symbolisée par cette tour qui va te cracher des têtes de mort partout sur, les, sur tes territoires. Et en fait c'est un iPad, une application, enfin une tablette en tout cas, qui, qui va gérer tes combats, et si tu rencontres, je sais pas, un, un ogre, n'importe quoi, on va te dire, voilà, le, le résultat du combat, il t'est mis il t'est présenté directement, tu as rencontré un ogre, tu as perdu 5 points de vie, tu as perdu 10 heures, ce que tu veux. Mais en dépensant des faveurs, tu cliques sur « allez, je mets 5 faveurs » et l'issue du combat peut devenir positive, et tu la modules comme ça en fait, plus tu mets de faveurs, à chaque fois l'issue du combat change, et tu l'adaptes pas avec des GD, mais avec ce que tu veux investir pour que ce soit moins dramatique ou plus intéressant pour toi, voire même donc bénéfique. Je trouvais ça assez rigolo, parce que du coup tu dois gérer une espèce de man, euh, savoir quand prendre une défaite euh, assez injuste et puis quand il faut absolument que tu arrives à faire quelque chose ou que tu gagnes quelque chose de, ce, de cette rencontre. Tout ça donc évidemment comme c'est fait avec une application ça se couple à un système de quête d'événements qui est semi aléatoire, en tout cas agencé aléatoir, aléatoirement. Donc voilà, plutôt intéressant, pas narratif pour autant, euh, d'ailleurs c'est la question que je voulais poser par rapport à Burn, Burn Cycle si tu veux me le dire après, euh, si c'était en campagne mais j'ai l'impression que oui. Tu peux juste un petit signe de tête, peut-être Merci. <rire> non, c'est pas parfait. en campagne, c'est des scénarios isolés que tu. Ah, d'accord. En fait, c'est des scénarios qui vont dépendre de, du choix au hasard de différents facteurs. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de campagne narrative. D'accord, très bien. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas vraiment le cas. Tu as quand même un lore qui est pas mal, tu as une DA qui est plutôt chouette. Euh... Et tu as un pledge hors tout qui était autour de 150 dollars, voire même exactement à 150 dollars, je vais vérifier malheureusement avec la tva les frais peurs et là t'as que le jeu de base de, du premier print en fait c'est à dire que si, si tu veux aller un petit peu plus loin euh, t'arrives à 300 dollars ouais c'est ça hors tout encore une fois sachant que donc t'as une tour pleine d'électronique t'as un petit peu de poids t'as des figurines et, euh, et je me suis dit voilà c'est entre guillemets j'aime pas cette expression mais c'est juste un jeu et c'est pas euh, c'est pas close fire tu vois ça reste un jeu qui dans son gameplay aussi original soit-il c'est du one shot que tu fais tu t'amuses bien et puis euh, voilà c'est pas pas un jeu révolutionnaire donc je me suis dit je peux pas en fait mettre même 150 dollars donc un peu plus de 200 pour une boîte ça me paraît vraiment vraiment vraiment trop au point je me suis dit s'il n'y avait pas cette tour là ou si elle était moins bien fichue parce qu'à priori quand même il y a pas mal d'interactions qui se passent avec et des une IA qui gère ce qui se passe dedans ça aurait été peut-être jouable et plus abordable. Euh, clairement, en tout cas, un jeu qui s'oriente vers le marché américain, où il n'y a pas de TVA et, euh, et où tout ce qui est shipping, etc., se gère différemment. Je ne sais pas si ça vous avait évoqué quelque chose, parce que ce jeu a quand même été encensé après sa, après sa, première, euh, sa première campagne. Est-ce que ça parle à l'un d'entre vous Moi, j'avais vu la campagne, évidemment. J'avais été intrigué par ce monolithe central, tout ça. Mmh. Et j'avais pas poussé plus loin que le prix, j'avoue. Ne, étant comme toi, ne connaissant pas le premier, la première version ancienne, je, je ressentais rien de spécial à la vue, euh, à un survol du, du pledge, donc, enfin de la campagne, donc moi je n'avais pas poussé plus loin, honnêtement. Un peu pareil aussi, enfin, j'avais vaguement regardé la campagne, mais c'est vrai que j'ai un a priori, Légèrement négatif que je ne m'explique pas tellement moi-même, puisque j'ai jamais mis la main sur un de leurs jeux, mais vis-à-vis -vis de Simone, j'ai un manque d'intérêt flagrant à chaque fois qu'ils sortent un jeu, généralement, qui s'explique pas, parce que certainement ils ont des bons jeux, mais je sais pas. Je sais pas... Si, remarque, qu'on a testé euh, Toulouse Médaille ensemble, qui est très très bon. Ouais, quand même, quand euh, même. Quand même. <rire> mais euh, de manière générale, quand il y a une nouvelle campagne qui sort de chez eux, comme je le dis parfois dans le menu crowdfunding, ça ne met pas la tulipe à 45 degrés. Hein, donc. Euh... Mais euh, je par, que... de... par contre, tu, tu, tu cites Simone, Alors, je suis peut-être mal renseigné, mais c'est euh, la première campagne. C'était pas Restoration Games aussi Parce que la deuxième, c'est Restoration ah. Games, et je crois que c'est justement eux, puisque c'est leur spécialité de réadapter des jeux, des anciens mmh. jeux. C'est vrai, c'est vrai. Je... Est-ce que c'était pas un auteur de chez Simone qui m'a fait faire la confusion ah, éventuellement alors Là, je suis pas allé si loin. Je ne sais pas. C'était de Rob Davio ou un truc comme ça. J'ai du mal Moi, avec euh, le fait de les appeler Simone, quoi. Moi, c'est en avant Simone, ouais, C'est pensez... vrai que c'est pas très joli, de toute façon. <rire> euh, mais, quoi qu'il en soit, en fait, ça a les, les mêmes vibes, entre guillemets, si je me permets l'anglicisme. Mm. Euh, c'est effectivement un petit peu too much en termes de métal, c'est peut-être aussi ça qui m'a fait penser à Simone, je sais pas. Euh, mm. Et effectivement, en plus de ça, ben, je sais que je partage un petit peu cette opinion avec Xavier, d'ailleurs, mais tout ce qui... Euh, comment dirais-je dans un jeu, vient apporter une touche un petit peu high-tech via une application, etc. Pour nous, c'est. Enfin, je parle pas pour Xavier, mais je pense que c'est le cas. C'est plus un repoussoir que. Vraiment quelque chose qui pourrait nous attirer. Quoi. Mm -hmm. euh. Exception, mon ami, exception. N'oublie pas que je dois toujours te faire tester Beyond Humanity Colonies, qui pour là est entièrement électronique. Ah <rire> <Là>, oui. <rire> ouais, bien sûr. Et, mais mais c'est l'exception qui très confirme content, la qu règle. Voilà, c'est comme quoi, on, on, il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Déjà parce ouais. que ça fait très 19e siècle comme expression, <rire> donc on ne le dit pas. Déjà. <rire> non mais là, moi je, mais trouve, je trouve que ça permet quand même d'inclure, alors on apprécie ou pas, hein, mais euh, un système de combat plus dynamique par exemple, où... Euh, ou juste l'event qui va popper, ça, ça, ça te permet, tu peux pas avoir ça avec un livre. Donc, comme le jeu, le plateau en lui-même est relativement, entre guillemets, pauvre, puisque ce qui se passe finalement sur, enfin, sur le plateau, à part construire des trucs et taper sur des trucs, tu fais rien. Euh, je sais pas ça. Et puis ça colle avec les... C'est l'ambiance quoi, la tour électronique, bon, bah, ça colle avec, avec l'application. Mais je comprends que oui, ça repousse pas mal de gens. Bon, même ne cours pas forcément après, sauf quand c'est implémenté intelligemment. Et là, pour avoir vu des let's play, ça avait l'air d'être le cas. Et voilà. Et on passe peut-être au... J'ai coupé quelqu'un, non Y'a pas quelqu'un qui voulait dire non. quelque chose non. non, super, tant mieux. Tout va bien. <rire> je serais plus vite rentré chez moi. Euh... <rire> On peut dire un truc pour meubler si tu veux, mais. Ouais, alors sinon ce matin. <rire> non mais, non mais, t'as plein que que chose de choses. à La tour faisait de la fumée aussi. Elle aurait pu. Franchement, elle aurait pu. Ça aurait été au top. Ça aurait vraiment été génial. <rire> euh, Est-ce que juste tu veux 100 euros ah, bah, Non mais à quel, tu vois, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que je, je mette 150, enfin même 300 pour, dans un jeu hmm la question. Bah des, bah des mécaniques plus... En fait, en mécaniquement, il est pas... Un... Il est average, pardon. Il est, euh, tu vois, il est vraiment mid-range. C'est un jeu moyen dans ses mécaniques. Mm. d'ailleurs tu sais que t'as un truc d'exception. Je cite ça, mais Mage Knight, c'est pareil. Ça reste quand même... Une... Un bac à sable. Enfin, voilà, c'est des jeux où tu te dis, ouais. je mets de l'argent. mais je... Alors que là, bon, c'est un gameplay sympa, bien trouvé et c'est cher. Mm. C'est pas pareil. Que veux-tu nous dire, euh, Kevin, à propos d'un jeu que je te laisse d'ailleurs, la, la primeur de la citation dont je te laisse la primeur de la citation un jeu un que tu je regrettais de ne pas, pas avoir, avoir baqué, par exemple, et sur lequel on ne sera pas d'accord. <rire> <rire> un jeu que je regrette de ne pas avoir baqué. il n'y en a pas tant que ça. Au final, je pourrais en trouver certains, 4 ou 5, simplement. mais le premier qui me vient à l'esprit à chaque fois que je me pose moi-même cette question-là, et euh, ça peut surprendre pas mal de personnes, parce que ce n'est pas forcément un jeu qui, à, qui parlera à beaucoup de gens, je pense, mais mmh. c'est euh, Eleven qui était un, un jeu de, de gestion de football, en fait, d'équipe de football, euh, qui était euh, sorti via euh, Portal Games, si je me souviens bien sur GameFund il y a quoi, un an et demi, si je me souviens bien. Ouais. Euh, et oui, je, je n'ai pas, pas complètement honte, un petit peu, euh, mais euh, je suis assez, euh, assez fan de foot, enfin, pas, pas un gros, gros suiveur, mais j'aime bien ça. Et euh, j'étais surtout plus que fan de foot, fan, fan de football manager sur PC. J'allais dire, voilà, c'est tiré ouais. aussi d'une ah. licence. Je crois que c'est vraiment tiré d'une licence littéralement ou pas du tout C'est une adaptation, d'une licence. Oh. pas. Pas du tout, C'est euh, okay. une, une refonte d'un jeu de société sorti précédemment par le même auteur qu'il a revu et modifié avec euh, Portal Games. Mais je sais pas si ça bénéficiait d'une licence à l'origine là-dessus. Je saurais pas te répondre. Mais ça a vraiment, c'est comment dirais certains aspects qui rappelaient vraiment de manière flagrante euh, Football Manager sur PC euh, sur lequel j'ai passé, euh, j'ai même pas envie de compter les heures, euh, mais un certain nombre de, de, de, de semaines, de jours, d'années. <rire> Donc, euh, ça j'avais envie de tester pour voir. Et puis finalement, bah, je ne sais pas, j'y suis pas allé, je me suis retenu un petit peu de, de self-control. Euh, je me rappelle que quoi, le jeu n'était pas plus cher que ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que celui-là, c'est non Mais je, je sors moins facilement autant d'argent que ne peut le faire Xavier sur un seul Pledge. Euh, ça, il fait, oui, faut le savoir. <rire> à de rares exceptions. J'ai rarement mis... Enfin, j'ai jamais mis plus de 200 euros sur un Pledge, par exemple. Et à trois trois fois maximum. Euh, et c'est déjà très cher pour moi. Euh, mais en fait, je trouvais que le jeu était... Euh, ce n'est pas forcément les seuls à le faire, ceci dit, euh, mal présenté en termes de campagne parce qu'ils ont foutu 4 ou 5 extensions dans une campagne qui était censée présenter un jeu. Mm. Euh, moi, quand tu lances une campagne d'un jeu, entre guillemets, nouveau, même si c'était une refonte, tu ne sors pas 4 euh, extensions d'un coup. Tu en mets une ou deux, histoire de, bah, parce qu'on sait que c'est ce qui rapporte l'argent aussi, euh, faire des extensions d'entrée de jeu, etc. Mais tu n'en mets pas 4 ou 5 d'un coup, quoi mm. Parce que là, ça veut dire que tu as des éléments du jeu de base pour pouvoir en faire des extensions et te rapporter plus d'argent. C'est un petit peu... Et voilà, je trouve ça une logique un petit peu bancale. Euh, et il me semblait en plus, après avoir examiné un petit peu la campagne, que il y en avait bien deux, trois sur les 5 que je me voyais mal ne pas prendre. Qui me ah semblait oui, vraiment faire partie du jeu. Euh, et j'avais pas envie de jouer sans avec seulement le jeu de base. Et j'aime pas cette impression. Et je pense que c'est peut-être une des choses qui m'avait retenu, euh, Peut-être euh, une sorte de quasi-veto euh, moral, tu vois. Mmh. Alors que j'avais très envie de le tester. Et puis aussi, au-delà de ça, le fait que Xavier ne s'intéresse pas du tout au foot. Ah, bon, tu vois, tu, tu ah, es alors, bien sûr. En, en effet, tu sais aussi que je ne refuse jamais de jouer à un jeu. Oui. Donc, euh, n'oublions pas qu'on n'était pas fan de cyclisme et qu'on s'éclate sur Flamme Rouge. Hein donc euh, voilà. C'était tout à fait exact. Mais c'est beaucoup mais... plus léger. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'avoue que moi-même, j'avais été surpris de savoir que tu n'avais finalement pas plaidé Eleven parce que tu m'en avais quand même beaucoup parlé. Ouais. Parce euh, qu'en plus, ça. il est pas léger. En plus. Bah, il n'est pas très très lourd, mais. Ouais. C'est pas c'est pas aussi léger qu'un flamme Rouge, quoi. Ouais, d'accord. c'est quoi un jeu de gestion. Ouais. Et donc c'est un jeu qui se joue forcément en versus, j'imagine, et. Euh beaucoup de cartes, je pense. T'avais regardé justement les, les, les gameplay je sais pas, euh, jusqu'où t'es allé, euh, sans te parler de cette histoire de, de veto, euh, veto moral sur les extensions J'avais lu en diagonale un petit peu le livret de règles, j'avais regardé une ou deux vidéos, mais il n'y avait pas beaucoup de vidéos très détaillées à l'époque euh, sur le, le sujet Et euh, au-delà de ça, euh, non, je m'étais vraiment arrêté sur le fait que les extensions me semblaient plus nécessaires que ce qu'ils voulaient bien vouloir dire dans la campagne. Euh, du coup, j'avais décidé de ne pas pousser plus que ça, même si jusqu'au dernier jour j'avais le doigt qui tremblotait sur le, le bac euh, et je ne l'ai pas fait. Et il y avait un late pledge pendant des mois et des mois, et plusieurs fois je suis allé sur la page et non. Voilà, je me suis... <rire> Parce que quelqu'un m'a dit. Vas-y, finis. Ah oui, euh, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, que finalement mécaniquement il n'est pas si inintéressant que ça, malgré le fait qu'il ait un thème à chier. Et ça m'intriguait, mais je ne connais personne qui l'a acheté. Alors, il a bien marché, mais il a sûrement bien marché dans une, auprès d'une communauté de gens qui bac assez peu, qui jouent assez peu jeux de société en général. Ouais, aussi. Donc, on ne saura jamais, finalement. Peut-être un jour. Peut-être un jour, ouais. Si, ouais. Si, si par miracle, un jour, il arrive sur le marché de l'occasion au Japon avec les trois extensions que je voudrais absolument tester, peut-être, mais, mais les chances sont minces. Mais c'est... Ouais. Du coup, les extensions, c'était quoi C'était euh, genre euh, euh, l'extension carton jaune et carton rouge ou... Euh... Non, c'est pas... essentiel à ce point-là quand même. C'est quand même plus profond de ce que, que ce que tu pourrais penser. Euh, je crois qu'il y avait une extension qui rajoutait des, des équipes nationales, euh, ah, une autre plus... qui rajoutait euh, les compétitions face façon Champions League, parce que tu n'en avais pas, tu avais juste un championnat de base je crois, tout comme ça. Ah, ouais. euh, une extension qui allait euh, apporter plus d'importance au marché des transferts des joueurs, etc. Enfin, des trucs comme ça. Ouais, c'est un donc... peu la base du jeu quand même, quoi. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Ok, bon, bah on se... n'en on saura pas plus, euh, puisque <rire> personne... personne dans mon entourage de... ne l'a acheté non plus. Mais il semblerait que voilà, il y avait peut-être quelque chose à creuser. Ça semble pas avoir ouais. été marketé par des gens qui étaient trop trop à l'aise avec ça. Je sais pas. Mmh. Euh, je sais me pas... Il me semble qu'il avait une VF, donc peut-être que dans les mois à venir, ah, il a a aura une sortie boutique. C'est livré ça ou pas Pardon C'est livré pas encore Non, pas encore. encore pas encore okay. euh, Donc, on termine ce deuxième tour de piste, euh, Xavier, avec un jeu que tu n'as pas baqué non plus, ou pas au bon moment, et un jeu que je ne connais pas du tout. Donc, là, il va falloir que tu m'expliques un petit peu de quoi il y retourne. Et eh bien, euh, du coup, bah, c'est Osworn. Et euh, pourquoi je ne l'ai pas baqué Parce qu'à l'époque, euh, bah, finalement, on, on le sait bien, Osworn, il a mis beaucoup de temps à être livré même si actuellement il y a eu, enfin récemment il y a eu une campagne de réimpression, euh, tout ça, il a mis, enfin il a traversé un peu euh, des péripéties euh, pas possibles et beaucoup de gens se disaient qu'ils ne le recevraient jamais. Et à l'époque, lors de la première campagne, c'était l'époque où j'étais nouveau sur le financement participatif et je n'avais pas encore rencontré Etherfield et Awaken Reams. Donc à l'époque, mettre autant d'argent dans un jeu, ça me semblait complètement stupide. J'ai beaucoup bien baissé. Envie. <rire> et du coup, bien, je sais pas si c'est le mot, mais il en est revenu. <rire> du coup, j'ai fait comme Kevin avec Eleven, à savoir que je suis allé un nombre incalculable de fois sur la page de pledge. Je l'ai mis plusieurs fois dans mon dans mon panier. Je crois même qu'une fois, je l'ai pledgé et que deux jours plus tard, j'ai annulé le pledge parce que je me suis dit non, quand même, tu peux pas dépenser autant d'argent dans un jeu dans un jeu de société, quoi. C'est pas possible. Ça n'est qu'un jeu, comme tu disais. Bon après j'ai rencontré euh, Chip Theory Games et Oaken Williams et là c'était le drame mais voilà ah, je le ouais, regrette parce rencontre. que visiblement c'est complètement dans mon je dirais dans mon concept c'est vrai que c'est un jeu à campagne avec un une tonne de une tonne de figurines en plastique euh, on le voit sur la page de campagne il faut un, quasiment un diable pour tout transporter ouais, donc c'est du médiéval fantastique c'est avec des comment s'appelle des cartes euh, du, euh, façon Gloomhaven, quoi, avoir un, un livret de règles et puis euh, non, un livret d'aventure sur lequel tu vas déplacer des choses. Et d'après tous les retours que j'en ai vus de, lors de la livraison, c'est absolument génial. D'accord. Au-delà de ce que pensaient les pledgeurs quand ils ont pledgé. Donc du coup, je me mords un peu les doigts parce que je me dis que finalement, je suis peut-être passé à côté de la grande aventure que j'ai cru vivre en ayant acheté euh, Le Seigneur des Anneaux, le jeu de plateau qui m'a déçu, non pas par, par, son mécanique, par sa mécanique ou par le fait qu'il avait une appli, parce que l'appli était plutôt bien faite, voire même très bien faite, mais simplement parce que je n'y ai pas du tout retrouvé les sensations du Seigneur des Anneaux. Et du coup, euh, c'est peut-être aussi pour ça que quelque part j'ai pledgé euh, Etherfield aussi, parce que je me suis dit, bon, j'ai raté Osworn, voilà Etherfield, c'est aussi un jeu de campagne, le, le thème est extrêmement original, donc allons-y. Mais euh, quelque part, peut-être que j'aurais préféré à l'époque baquer Osworn. Et du coup, il euh, y, y, y a eu une. Pardon, juste pour, euh, pour préciser, il y a eu une deuxième campagne qui doit être terminée, je pense, mais il n'y a pas bien longtemps. Ouais. Bah, je, ouais, euh, la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est ça. ça que je suis. Euh, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur. que j'ai découvert Osworn. Et alors bon, c'est plus cher qu'avant, puisqu'évidemment, il y a eu une. Des entre -temps, et le all-in était entre guillemets que à 300 dollars à l'époque. Mais qu'est-ce qui est-ce que tu là tu l'as pris maintenant ou non toujours pas et là je l'ai pris euh, alors toujours en partie pour l'argent parce que quand même j'essaye de me limiter sur les gros all-in comme ça mais principalement parce que j'ai pas la place de le stocker j'ai pas la place pour huit boîtes énormes déjà euh, les deux boîtes de sia euh, je galère un peu le troph chest euh, il loge parce que je lui ai dédié une place dans ma calax voilà, au bout d'un moment, euh, voilà, je ne peux pas. quoi. Ou alors, il faudrait que je déménage, sans doute bientôt, mais ça sera trop tard pour Oswald. Donc, euh, voilà, c'est un peu... Même les... s'il a le même retard que la première fois. C'est sûr. <rire> et qu'est-ce qu'il fait d'après toi, et après Kevin, je te donne enfin la parole, euh, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ferait d'après les gens qu'il serait aussi incroyable plus qu'un Mage Knight, enfin, est-ce que ça ressemble à un Mage Knight Plus à un Gloom evil Est-ce que c'est très scénarisé ou comme Tia, pas du tout Ah, c'est extrêmement scénarisé. C'est extrêmement scénarisé. C'est une vraie campagne narrative. Apparemment, la gestion des personnages est particulièrement bien faite. La... Avec des figurines énormes, d'ailleurs. Oui, déjà. Déjà, apparemment, ils ont, ils ont aussi un peu chez cet éditeur le sens du spectacle, parce que la première mission débouche sur un combat de boss avec euh, une figurine monstrueuse tant en termes de look que de taille. Et apparemment, euh, si tu gagnes, c'est à chaque fois euh, à un cheveu près, donc il y a du suspense, il y a tout ça, et visiblement, c'est extrêmement bien équilibré, d'après ce que j'en ai vu, les, les compétences des héros sont vraiment bien vues, les capacités des monstres sont vraiment bien vues aussi, et euh, peut-être qu'il a, il, j'ai l'impression qu'il a appris euh, quelque part un peu de Gloomhaven, à savoir qu'il propose une énorme aventure, mais sans proposer 99 scénarios. D'accord. Et donc, quelque part, euh, d'être... Euh, je dirais, les gens ont plus l'impression de pouvoir aller au bout de Osworn. Ah dans oui, un temps humain. Ça. Alors qu que pourtant, il y a beaucoup de volume, mais il n'y a pas tant de... C'est ça, c'est ça. De, ça. De contenu scénaristique, quoi. D'accord. Voilà. Mais alors, à quoi sert le volume C'est juste parce qu'il y a beaucoup de figurines, c'est ça Il y a énormément de figurines, ça c'est clair. Parce qu'il y a carrément une boîte entière qui est consacrée au décor. Qui était un, un add-on, okay. qui fait partie du, du all-in. Il euh, y a une boîte secrète... Alors euh, je crois avec des choses, mais je me demande si la boîte secrète était quand même pas presque dans tous les dans tous les niveaux de pledge, je me souviens plus exactement. Enfin, avais une modularité, tu pouvais prendre tout à fait euh, la boîte de base, et a priori ça testait suffisant, mais pour moi c'est l'archétype de jeu que tu ne peux pas prendre de base. C'est un okay. univers entier, et ça m'en voilà, ça m'enquiquinerait d'avoir mes héros euh, en figurine parce qu'ils sont dans le pledge de base, et que le gros monstre final soit un standy en carton. Là, je ne oui, pourrais, pas, là. Là, je pourrais mm. pas. Après, j'entends complètement et je comprends complètement les critiques du kilo plastique. Le plastique, il y en a marre. Le plastique, ça pollue. C'est clair. Je le comprends tout à fait. Et j'en ai rien à battre. Moi, <rire> le plastique, j'aime ça. Euh, le carton, c'est nul. <rire> on prend tous les matins au petit déjeuner. Exactement. Un petit bol de plastique. Euh, tout, à fait, tout à fait. Mais euh, voilà. En fait, moi, il m'a tiré aussi pour ce... Je me suis aperçu que dans les jeux de société euh, en crowdfunding, ce que je recherche, c'est un peu le sens de la démesure. Parce que Bien pour sûr. moi, et on l'a déjà dit, je crois avec toi, pour moi, un jeu en crowdfunding, faut qu'il soit too much. Sinon, bah, ouais. j'attends qu'il sorte en magasin, je me l'achète à 50-60 euros, et on n'en parle plus. Et je suis très content. Moi, je veux des jeux qui sortent pas en magasin. Sur quoi, sur... Oui, voilà, le surproduit, pour moi, c'est pareil, c'est voilà, presque nécessaire. J'exagère un tout petit peu, mais euh... tout à fait. Ça fait partie du truc. C'est ça, exactement. Donc Kevin. voilà, je, je, je, je le regrette. Bon, je le regrette maintenant, mais je me dis aussi pour me consoler que j'ai déjà tellement de jeux que je peux jouer à ceux que j'ai déjà, on verra après. Mmh. Un petit mot là-dessus, Kevin, ça fait longtemps que tu attends. Bon, j'attends pas particulièrement, il n'y a pas grand-chose <rire> à dire un film, enfin, donc... pas <rire> Bon, voilà je regarde une série en même temps donc, euh, là tu, tu m'emmerdes en fait euh, non, non, mais euh, c'est pas mon type de jeu à l'origine, enfin j'ai rien contre ce type de jeu, euh, si on peut se lancer avec euh, Xavier sur une campagne comme on a l'intention de le faire sur World Player Adventures l'année prochaine certainement, en début d'année peut-être à 3 avec un peu de chance euh, j'ai rien contre le principe je me lancerai avec plaisir là-dedans mais c'est pas des jeux qui m'attirent outre mesure de prime abord, moi les, les jeux en grosse campagne comme ça avec du kiloplastique dans tous les sens euh, pas parce qu'il y a du plastique, moi aussi je m'en fous un petit peu euh, mais euh, ouais je sais pas l'univers même me paraît pas enfin c'est très euh, dark fantasy euh, de base quoi, en fait assez assez classique euh, c'est très bien réalisé mais moi ouais, ça m'attire pas à autre mesure moi mm -hmm. et en plus ça coûte une blinde ça coûte une blinde mais vrai, on retrouve bien les univers qu'affectionne qu euh, Xavier je le dis sans ironie hein. euh, moi qui a récupéré Lucia sur sous l'influence de Xavier il y a pas longtemps moi qui en tant que Xavier parler de, de Mage Knight on est vraiment dans on est vraiment là dedans quoi et c'est ah. presque si moi... Oui, me moi, je, un peu moi aussi, tu vois. Voilà, moi je, moi je, je baigne dans la fantasy et la dark fantasy depuis que je suis, euh, depuis que je suis collégien en lisant Tolkien, en lisant les romans de donjons et dragons, en faisant du jeu de rôle. Donc moi, c'est mon univers de prédilection, avec en deuxième univers le cyberpunk. C'est aussi pour ça que j'ai pris Burn Cycle parce que du coup, ça tapait dans l'univers plus cyberpunk. Donc euh, voilà. Euh, alors on, je, on termine avec moi hein, et finalement c'est marrant j'avais prévu de parler de Kingdom, Co Kingdom Come Deliverance qui euh, est un sujet à part puisque la campagne était annulée mais d'une part je vais un petit peu l'évoquer en décembre et puis en fait en vous entendant parler d'Osworn je me suis souvenu d'un jeu sur lequel je reviens beaucoup et là ça faisait un moment que j'arrivais à ne plus y revenir malheureusement donc euh, le cycle est brisé c'est Chronicles of Drunagor ah, et ce jeu là j'en ai entendu bien de partout c'est exactement le même type de, alors pas de règles de jeu ni de mécanique, mais de comment dire, de projet que Housewarn, c'est à dire que c'est pareil, il faut un diable pour le transporter le all-in du reprint est à 569 dollars 569 dollars hors TVA évidemment et hors shipping donc on est sur je sais pas 700, peut-être 800, mmh. un truc comme ça pour un jeu et Bon, c'est un, une sorte de dungeon crawler avec quelques originalités. Moi, je l'avais testé sur, je sais plus, TTS, je crois qu'il y avait un truc sur TTS. C'est semi-scénarisé, mais ce n'est pas non plus dinguement scénarisé. Il y a quand même une sorte de campagne. J'aime bien les fiches de personnages, j'aime bien la DA. Euh, les combats sont assez rapides, ça, ça percute, ça tape euh, vite et fort. Mais je, je pense... Bon, il y a le prix, bien sûr. Mais le prix, en fait, c'est le prix du all-in. Moi, je ne suis pas forcément aussi all-in que Xavier, même si je suis un petit peu, quand même, euh, euh, partisan des, des add-ons et, et du wow. Le problème, c'est que quand tu scrolls cette page, ce que je fais en ce moment, c'est vrai que vous voyez peut-être mes yeux qui. <rire> il y a des dizaines et des dizaines d'addons. Et ouais. tu ne sauras jamais ce qui est plus ou moins important. Tu sais que tu ne sortiras jamais tout, de toute façon, si tu prends plus que la core box. Même la core box, tu ne sais même pas si tu iras au bout, mais tu peux te dire, allez, je me fais plaisir, je prends quand même le truc un peu essentiel. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors évidemment, les dés supplémentaires, je vois bien que je ne vais pas les prendre, mais entre telle campagne, telle campagne, ce pack de héros, ce pack de monstres, euh... il y a trop de trucs. Et en fait. Moi, c'est ça qui me repousse, c'est de me dire il faut que je prenne l'all-in parce que je sais pas quoi prendre, et l'all-in est beaucoup trop cher, donc je prends rien. Mmh. Et à force, je l'ai plédgé deux ou trois fois, sans rire, hein, depuis la première campagne. J'ai annulé à chaque fois, parce que j'avais ouais, soit des regrets, soit bon, bah, euh, c'est trop cher. Et il faudrait, c'est pareil, ce jeu-là, si tu prends un all-in, il faut absolument qu'il joue et qu'il joue beaucoup. Parce que autant on n'aime pas le terme de rentabiliser, autant on le lit tout le temps. Et quand tu as dépensé 800 balles, tu as quand même intérêt à t'amuser un peu avec. Alors, je vous ai vu faire des têtes diverses et variées pendant que j'évoquais le jeu. Est-ce que c'est un jeu auquel, avec de la chance, vous auriez jouer ou dont vous avez entendu parler, j'imagine Kevin, tu veux entendu parler oui parce que là encore je l'avais couvert euh, rapidement pour le menu crowdfunding mais c'est vrai que quitte à choisir du coup j'aurais plutôt euh, opté pour euh, Osworn pour le coup parce effectivement il a des retours qui sont bien plus euh, euh, disons amélioratifs euh, que ne peut l'être encore euh, Dranagor euh, parce que quand même euh, 9.3 sur BGG pour Osworn euh, avec le ratio de, de, de, de nombre de votants qu'ils ont sur le, sur le projet c'est assez incroyable euh, 9.3 avec euh, 1000 mille évaluations, c'est incroyable. Euh, donc euh, Chronicles of Johnny Ball, je ne m'étais pas penché sur le sujet un petit peu, mais encore une fois, ce n'est pas trop mon type de jeu ni d'univers, même si je n'ai rien contre. Euh, donc non, je n'étais pas penché plus en avance sur le sujet, mais c'est vrai qu'il avait l'air d'être très bien réalisé lui aussi. Il était bien reçu, peut-être pas aussi bien qu'Osworn, au mais vraiment, j'ai trop peu de culture Osworn, mais là, il est plutôt bien reçu. Et souvent, il y, y a toujours un con, on parle toujours d'un con à chaque émission, il y a toujours un con qui me est « prends le est trop bien !» et je retourne sur la page et il y a trop de choses. Et vraiment, c'est ça, s'il y avait moins de choses, je pense que j'aurais craqué, tu vois, tu un, pour un, truc, euh, un truc à 200-300 balles, je pense que j'aurais été capable de le prendre, mais là je peux pas. Tu peux euh, éventuellement préparer une prochaine édition euh, de l'émission sur combien de niveaux de pledge maximum, combien de niveau de pledge, euh, c'est le, le bon niveau de pledge. Est-ce euh, en fait, que tu crois qu'il n'y a pas quand même une, une notion vraiment psychologique là-dessus Si ton métro, tu peux décourager les gens ou tu peux inciter les gens à, à prendre des all-in, ça marche avec Awoken Rims, donc je suis pas sûr que ce soit toujours innocent. Moi sûr. ça me gonfle quand il y a plus de trois niveaux de pledge. Je suis d'accord. Mais il y en a qui ça ne gonfle pas visiblement puisqu'ils brassent des millions avec... Euh, avec oui, bien trucs. sûr, bien sûr. Moi ça ne me gonfle pas spécialement. Moi c'est voilà. sympa. Euh, Chronicles of Dunagore, bah en fait, euh, tout comme Nix. Je l'ai okay. pledgé trois fois. Ah, oui. Et je l'ai dépledgé trois fois. <rire> On le prend à deux, non On fait un comment ça s'appelle <rire> là Les les, les que tu loues à plusieurs là. Ouais, c'est ça. On Pas fait colocation, un, mais les trucs une colocation, là. ouais. Et, et puis tu, je veux dire, tu as la garde six mois, j'ai la garde six mois, non C'est ça. Un oui, c'est comme... ça. Les gens qui achètent des appartes à plusieurs et qui sont copropriétaires et qui. Ça. Il y, y a un appart qui, qui chevauche le Japon et la France. Qui... C'est ça. ça c'est un c'est ça. Enfin, un grand non, appart a, comme ça. C'est bien. Il y, y a plusieurs campagnes. On se fait tourner les boîtes, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça, ça. Mais non, mais moi, il m'avait beaucoup séduit parce que Chronicles of Drunagor, c'est celui ou justement le, le terrain peut être de plusieurs niveaux, tu peux empiler les boîtes ouais. et il y a, les portes sont des de... codes barres à scanner pour savoir ce qu'il y a derrière et des trucs comme ça. Alors j'avais plus la notion de code barre, mais ouais, en gros, quand tu ouvres la porte, tu retournes la carte et ça te dit ce qu'il y a dans la pièce. C'est ça, c'est ça. Ouais, une version ça. plus intelligente que ce que propose Gloomhaven. Je, pré je précise tout de suite que la dernière personne qui m'en a parlé n'est pas un con puisque c'est Martin Montreuil de la société des jeux. Je me souviens <rire> maintenant du dernier qui m'envoyait envoyé dessus. <rire> Salut Martin Et non, c'est pas lui le con, c'était un autre d'avant, hein, évidemment. Non, mais euh... mais un autre, hein, est... Il y a toujours un autre Moi j'ai ouais, ouais, ai bien aimé le, le petit geste de la main du « coucou, désolé, ouais. coucou. Non mais il n'a pas... pas le temps, c'est un très occupé, il n'a pas le temps de regarder un, un, un podcast en entier. Mais peut-être que si quelqu'un lui dit « au fait, tu te fais traiter de con euh... ». Non, c'était pas toi Martin, euh... évidemment que c'est pas toi. Donc du coup, du coup euh... moi je te comprends tout à fait. Euh, là par contre je rejoins Kevin, là il y avait trop de, trop de trucs différents il y avait trop de niveaux de pledge, il y avait trop de possibilités euh, c'est ce que j'ai ressenti aussi en passant sur le, euh, la deuxième version de Black Rose Wars que j'ai ouais. que j'ai pledgé, en fait je suis allé au bout du pledge et j'ai j'ai carrément écrit à Ludus Magnum pour leur demander un remboursement euh, après la campagne ce qui se fait pas, normalement. Mais ils la ont la bien pièce. voulu, en retenant juste les taxes, euh, les taxes Kickstarter, euh, les 10 ou 15% classiques. Mais euh, ils ont Et été su pub, suffisamment sympas pour le faire. Parce que j'arrivais déjà pas à sortir Black Rose Wars de base. Euh, D'ailleurs, je l'ai revendu depuis. Donc voilà, quoi. C'est, c'est un indice. Et tu vois, pour être bah, du coup, là, un peu scotché sur la page pendant plus longtemps que d'habitude, puisque euh, généralement j'essaie de parier, <rire> comme je sais que je ne vais pas plaider je ne reste pas dessus. Tu vois, les prix ne sont pas complètement délirants. Un, un héros supplémentaire, c'est 13 dollars avec une figurine, un plateau et compagnie. Mais le problème, c'est que c'est une boîte pour chacun des héros, donc ça fait énormément de boîtes. Et je ne suis pas convaincu du tout, du tout, du tout, que la Core Box puisse accepter tous les add-ons. C'est-à-dire que... En termes de stockage, la, bon déjà la boîte de base mmh. est énorme, je pense qu'elle rentre pas dans je sais pas dans quoi tu peux la mettre. Mais les autres boîtes, soit tu les gardes, soit tes figurines, il faut que tu les mets sur des étagères quoi. Et, bah oui. et voilà, c'est aussi un problème pour moi ça. Mais je, vais le, je pense que je le regretterai. Euh, et d'ailleurs, pour évoquer Martin Montreuil, c'est quand même assez rare, qu'ils me disent non, prends-le, il est vachement bien. Il est quand même plus mesuré, généralement, quand j'échange change avec lui sur des jeux. Donc Peut-être que je fasse vraiment peut-être quelque chose. Et au soir, vous mettez le doute aussi, mais alors là, si je, mais les deux ça, ça... Ah, si je les deux, ça commence à faire beaucoup. Et là, vous voyez le, le regret qui se dessine progressivement sur le visage de Mix à mesure que l'on parle, ah c'est bon. Je ferme oui. cette page. Non, non je ferme tout voilà. de suite. Alors on peut peut-être conclure cette émission en... je voulais faire un petit, euh, rendre un petit hommage à des jeux dont je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que j'ai mis un dollar dessus et que je me dis du coup, j'ai quand même pledgé. Alors qu'en fait, je sais très bien que je ne pourrais pas aller au bout. Il euh, y a par exemple Private Wars, que donc, sur lequel j'ai mis 1 ou 5 dollars, ce qui me demandait de mettre, quoi. Euh, que j'ai découvert comme étant un jeu très efficace, exactement comme Return to Black Tower, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très efficace mais qui révolutionne rien, c'est de la Première Guerre mondiale à un petit peu fantasy rigolote avec des chibis trop mignons, euh, chaque boîte de figurines supplémentaires c'est 100 dollars dans la figure, donc tu arrives à un all-in qui est peut-être à 400 je crois, euh, mais c'est tellement mignon que tu les veux toutes, mais le jeu, ça, ça justifie pas vu la prétention du jeu. Euh, en tout cas, bon, il y a un dollar dessus. Euh, alors, il y en a d'autres. Vous en avez, vous, en cours, là, dans des, des jeux dont on n'a pas pu parler. Mm. Euh, parce que techniquement, vous les avez pledgés, mais qui sont vraiment en, en sursis. Pendant que je cherche ma est liste, si tu battre un a dollar. Un... Ouais, tu vois les trucs. Y a, bah, je finis, je, je suis lancé. Il y a Dead Reckoning, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois. Il ouais. euh, y a Sea of Legends, parce que j'ai les deux. Euh, on les voit. Non, et on les voit pas. Euh, j'ai le All-in de la saison 1 et je voulais absolument tout avoir parce que je suis amoureux de ce jeu, même s'il sort jamais. <rire> et il y a Wonderlands War, Wonderland's War, sur lequel tout le monde me tane. Ah, et The Queen's Dilemma, ah. voilà, je finis juste là-dessus, pardon. C'est long, mais euh, je termine là-dessus. The Queen's Dilemma, j'ai découvert ça sur avant-hier. Et, et en fait, c'est trop bien. Non Si. Je sais pas, Soit tu sais nous, pas ce que c'est, euh, Kevin, soit me faire un regard comme ça. <rire> ah non, mais je vois rien, là, tu rigoles, attends. King's ouais, Dilemma. Un, là, j'ai une toute petite fenêtre, là, je vois, je vois pas du tout. Ah là. oui, certes. Bah, c'est le dilemme du roi. Et du coup, c'est devenu l'arène ou c'est un truc comme ça, non Parce que c'est bah, la suite. C'est la, la suite. Ah, c'est pas le même jeu, si C'est pas le même jeu, tir, hein. la suite. C'est dans, la... dans le même arc scénaristique, mais 100 ou 300 ans plus tard, quoi. En tout cas, moi, c'était la notion de bluff politique, machin, là, un peu, ouais, ça, un ça. entre Eden Leaders et c'est tout, et, et que j'aimais bien. Mmh. Bon, bah voilà. Donc, je pensais que tu me regardais en mode, c'est un jeu mauvais. Ah non, mais non, il, non. Est est. il est super cher pour ce que c'est. Il est super cher pour ce que c'est, franchement. Bah d'autant plus dit. que tu le trouveras en boutique pour. Les deux tiers du prix sur Kickstarter, quoi. C'est promis C'est sûr qu'il va sortir en boutique, tu là Non, mais c'est pas sûr. Allez, dis-le, c'est pas non, sûr. Non, c'est pas sûr, mais le <rire> dilemme du roi était quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Ouais. Qu'est-ce qu'il a hum. vendu en France euh, C'était Yellow. D'accord. Je suis en train de ressortir la... La campagne, t'as un truc à en dire euh... T'as un truc à dire, toi, l'autre là-bas euh, <rire> Il a l'air, il a en tout cas, il est supposé gommer certains des défauts, euh, loin d'être inexistants euh, dans euh, le dilemme du roi, donc euh, effectivement, il a l'air super intéressant, d'autant plus que... Euh, Certains mécanismes de base sont un petit peu différents pour renouveler un petit peu l'expérience au-delà au de simples pans scénaristiques différents. Euh, donc ouais, il a l'air super intéressant, le matériel est sympa aussi, mais je pense que euh, tu peux tout à fait en une version boutique sans avoir à aller pas le jeu. Il y a des KSE quand même. Il sera de toute façon en français, il était déjà en français durant la campagne, je crois que c'est encore Yellow certainement d'ailleurs. Mmh. Et il sera certainement très sympa, parce que en toute façon, ça va gommer certains des défauts du, du premier jeu, qui euh, reste une expérience très sympa, c'est assez, euh, assez unique en son genre. Même si dans des jeux legacy, je pense que j'en préférerais d'autres. Mais ça reste une bonne expérience. On va aller au bout tranquillement et avec plaisir. Dans notre groupe ouais. de joueurs actuellement, on est, je pense, aux au deux tiers peut-être de la campagne. Et, et ouais, c'est très sympa. Ouais, c'est pas, pas tout mais c'est très sympa. Voilà, moi, je suis un petit peu plus mesuré parce que plus je joue, plus je trouve des défauts au dilemme du roi. Ouais, moi Ou finalement, je trouve qu'on joue pas tellement, quoi. C'est un, mmh. un jeu social, c'est une expérience sociale. C'est comme ça que je disais. Ouais, pouvoir. moi je ne bon, suis pas bon pour les expériences sociales, moi. Ce n'est pas, pas mon pied. C'est bizarre, c'est ça bah, C'est surtout que, on va pas rentrer dans le détail euh, aujourd'hui, mais je vais juste dire un truc c'est que pour moi, le dilemme du roi ne m'implique pas assez par rapport à la personne ou au, à l'espace territorial que je suis censé incarner. Ouais, je suis assez d'accord. Et justement, c'est censé gommer ça dans le dilemme ouais, de la ben reine. Ça, c'est bien, bien. Et le deuxième reproche, c'est que finalement, euh, dans le dilemme du roi, ne pas prendre décision est souvent très avantageux. Ouais. OK. D'accord. Et ça, c'est très dommage, parce qu'au contraire, ne pas prendre de décision quand tu es un conseil des ministres d'un roi, ça devrait te pénaliser. Parce ouais. que si le roi il voit que tu ne prends jamais de décision, bon, bah, c'est que tu es un faible et donc tu n'as pas ta place au conseil, quoi. Alors que là, tu, roi, vas récupérer tu, en de voilà. ouais, tu vas récupérer de l'influence ou tu vas récupérer le moyen de juger, en fait, de départager les autres. Et du coup, euh, au bout d'une dizaine de parties, moi, ça me gêne un peu à force. Et moi, c'était aussi le fait que qu'en euh, début de partie, bon, tu choisisses, bon, à l'aveugle, parce que ça n'a pas une grande importance, euh, ta faction. En début de partie, tu lis euh, le lore qui l'accompagne, euh, les caractéristiques propres de cette faction, de cette famille, devrais-je plus te dire et au final, ça n'impacte aucunement tes décisions, à moins que tu décides de faire ça en mode RP, où tu dis oui, « bon, je vais rentrer dans ce personnage, je vais, dis, ah, personnage, je vais suivre exactement ça. ce qu'on me dit dans sa description de, de faction, auquel cas, bon, tu peux t'amuser si tu es fan de, de, de roleplay, ce que je ne suis pas, donc du coup, je l'ai lu, je fais « ah ouais, d'accord, c'est intéressant, je vais essayer d'y coller » et puis en fait, tu te rends compte que les dilemmes qui te sont posés, bah, ce n'est pas forcément raccord avec ton, ton personnage, est-ce qu'il est censé vouloir Et du coup, bah, tu t'en prends pas tellement compte, en fait, tu prends, pas vraiment compte de ce qu'il est censé être pour jouer parce que sinon ça, tu tires une balle dans le pied parfois. Mais ils faut sont censés avoir gommé un petit peu ses erreurs, enfin ses défauts dans le DM de l'arène. Il faut, faut dire que notre groupe est un peu atypique parce qu'on joue à 4 et on a deux joueurs absolument pas RP et deux joueurs mmh. qui finalement sont assez RP. Les pas RP c'est Kevin et puis euh Fabien et puis les RP c'est Julien et moi. On l'a vu d'ailleurs lundi dernier, hein, Julien a été très très RP, oui. et moi aussi mmh. un petit peu. Alors que vous, vous étiez plus dans le min max, alors euh, si on prend ce jeton-là, ça va faire monter ça, c'est bien pour mon objectif, donc du coup je vais gagner. Alors que nous on était là, mais non, moralement, on peut pas faire ça, c'est indéfendable. Et les autres, ils étaient là, Ouais, mais ça rapporte de l'honneur, ça, ça rapporte de, de la défense pour le royaume, c'est bien, ça fait remonter oui. le jeton. À ne pas mettre entre toutes les mains. Bah C'est ça, voilà. est-ce que tu es censé jouer pour faire du min maxing Je ne suis pas certain, tu vois. Faut peut -être Oui, savoir mais aussi tu ne peux, peux pas empêcher certaines personnes de le jouer comme ça. Non, bien sûr. Du coup, il euh... faut choisir avec qui on joue. Et en voilà. fait, peut-être que le jeu n'a pas suffisamment réussi à nous ah, impliquer pour qu'on ouais. ait envie d'être ouais. Ouais. sans doute. ça je peux ouais. le comprendre. Ouais. C'est peut-être la faute du jeu un petit peu. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez faire une... un petit clin d'œil sur les... les quelques minutes qui nous restent à un, un jeu, à un euh... dollar Est-ce que vous avez... Une... Pas... Comme Petite je l'avais déjà évoqué le mois dernier, euh, moi je suis très peu adepte du euh, 1$ pour voir plus tard. Donc j'en ai très très très peu des jeux comme ça. J'en ai deux en 3-4 ans de Kickstarter. Donc ça va être très très rapidement. Le premier, je l'avais mentionné le mois dernier, donc de toute façon on a déjà parlé. Moonraker's euh, mm. Pardon Moonraker's, ouais. Ouais, c'est ça, Moonraker's, euh, parce que de toute façon j'aime beaucoup l'éditeur et ce qu'il propose. Donc je suis persuadé que c'est un excellent jeu, mais je suis aussi persuadé que c'est un jeu qui nécessite euh, plus de, de joueurs, clairement, donc 3-4 joueurs, pour vraiment tirer toute la substance moelle ce qui n'est pas impossible, parce qu'on a un groupe qui se réunit quand même une fois par mois environ à peu près, donc ce serait potentiellement jouable, mais pas forcément facilement, on a d'autres jeux qu'on a envie de sortir aussi, donc... donc je pense pas que ce soit pour nous. Et puis euh, le deuxième, c'est beaucoup plus récent, c'est euh, Canvas parce que, bon, il y a la trilogie qui vient de sortir. Et la première fois, j'avais envie de le baquer. La deuxième fois, j'ai eu envie de le baquer. <rire> la troisième fois, j'ai eu envie de le baquer. Et puis je me suis dit, bon, allez, on être un dollar, puis on verra plus tard. Mais c'est vraiment pas dans mes habitudes. Ah, il est bien Canvas. Alors moi, c'est l'inverse. j'ai baqué Day One à chaque fois, parce que j'adore les éditeurs. Et le troisième, je ne l'ai pas baqué, parce qu'il apporte trop peu de choses, en fait. Même s'il est pas cher, bah, ça fait quand même 40 euros à donner pour... Euh... Pour pas grand chose. Alors, quand tu le prends, voilà, ce que tu le prends sur la dernière campagne, que tu allines, c'est bien, tu as un prix de groupe et puis euh, ça a du sens. Par contre, prendre le dernier tout seul, j'ai trouvé que ça a un petit peu moins de sens. Mmh. Xavier Ben, moi, j'en je ai... ai actuellement deux. Et il y en a un qui commence à dater déjà, c'est Unsettled. Ah oui, que tu avais et... évoqué aussi la semaine dernière. Voilà. Et en fait, depuis, depuis la dernière fois, je suis retourné parce que je me suis dit, bon, allez, il euh, y en a marre d'attendre. De toute façon, je le veux. On y a joué en plus. Ouais, on y a joué. Voilà, en plus. On a et... récemment avec l'autre con, euh... ouais, ouais, <rire> con là. Ouais, ouais, qui <rire> c'est l'autre con Encore l'autre con. Euh, j'ai, cliqué, j'ai rempli le formulaire et puis après je suis arrivé aux frais de port. Puis les frais de port pour le Japon c'est 70 dollars. Ouais. Alors là j'ai fait. Euh, pff, euh, ouais ben bah, on va attendre encore un peu. Je vais donc, attendre. Il y a il... Directement de la galaxie concernée. C'est ça, c'est ça. C'est ouais. pas Capitaine Flamme quand même. Hein. Ça va, ça va. Et le deuxième que j'ai actuellement, bah, c'est l'extension, la, la dernière extension en date de Roleplayer Adventures. Mm. Justement parce qu'il y a peut-être un espoir qu'on s'y mette bientôt et que je me dis que du coup, je pourrais le justifier. Il n'est pas <rire> si cher que ça parce qu'au début, euh, j'avais halluciné sur les frais de port et en fait, c'était une erreur. Le frais de port pour l'extension elle-même toute seule est nettement plus raisonnable. Il doit être aux alentours de 18 dollars, donc ça reste euh, voilà pour un, pour un truc à 55 dollars, c'est pas trop mal. Mais là, je vais attendre les derniers jours parce que je ne suis pas complètement sûr qu'on aille jusque là, donc euh, à voir. voir. C'est un jeu qui des bons et... retours en plus. J'en entends toujours beaucoup ouais. de bien aussi. Ouais, ouais. Ouais, et puis de base, moi, je suis très fan de role player. En fait, c'est oui, marrant. Je suis autant fan de role player que j'arrive pas à me faire à cartographeur. J'arrive pas à comprendre le mécanisme. J'y joue sur ma tablette et je me prends des taux à moins 95 parce que je ne sais pas comment on joue. J'y arrive pas. Je comprends pas. Je lis la règle et ça passe pas donc après ouais j'ai l'impression ça fait partie de ces jeux j'en ai quelques-uns d'adaptation sur téléphone où je m'en sors mieux en vrai et sur le téléphone ça ne passe pas donc parce que le fait qu'il calcule les effets si tu veux le fait qu'il calcule les effets pour toi tout le temps tu n'as pas ce processus mental de dire j'ai fait ça donc j'obtiens ça ah oui je comprends c'est comme ça que je le ressens je me dis mais comment ça se fait que j'ai ce score là et bon tout à fait après oui, roleplay, player très très bon, il me manque juste la dernière, euh, il me manque juste Friends and Familiar, je euh, ah jamais bah, joué avec Il manque une grosse partie du jeu alors. Ouais, bah, C'est ça, bien. mais je ne voulais pas alourdir un truc qui marche bien aussi, tu sais, quand tu veux juste sortir un jeu pour une demi-heure euh, avec un pote. Ouais, je comprends, pas... mais il ne l'alourdit pas point. tellement et non. il l'améliore beaucoup par contre. Oui, D'accord. et, mon... en... et l'autre c'était Friends and... le deuxième c'était pour les monstres, euh, je ne me souviens le plus deuxième, du... Le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai en plus. J'ai tout bourré dans la boîte d'origine, donc je pas le nom là comme ça. Voilà, c'est ça. Le bah, deuxième, c'est Friends and Familiars. Ouais, c'est ça. C'est en fait, euh, c'est Friends Je ne sais plus. Avec, avec Kevin, on a fait une, une fois ou deux fois une partie avec toutes les extensions. Ce n'est plus le même jeu. Mm. C'est okay. infiniment meilleur. Ce qui m'avait un petit peu euh, repoussé aussi, c'est qu'a priori, la Big Box, qui permettait de stocker plus efficacement que ce que j'ai fait là, euh, c'est juste une grande boîte vide, a priori, ou c'est mm. mal fichu, je ne sais plus. Enfin, il y a eu des mauvais retours là-dessus, je me suis dit si c'est pour avoir encore une demi-calaxe de, du même <rire> jeu, je ne veux plus, tu vois j'ai presque baqué euh, la baie des marchands, j'ai presque baqué le reprint uniquement pour la big box je <rire> peux plus, je ne veux plus avoir des, des dizaines de boîtes pour le même truc, parce que de toute façon tu... voilà, moi quand tu as la big box, tu as tout avec toi tu peux tout emmener, alors que là il faut savoir ce que tu prends et puis ça prend de la ouais, place, ouais. je ne veux plus tout à fait, c'est vrai, ouais, non, je comprends, je comprends tout à fait Mais pour l'instant ça doit être mes deux seuls pledges à un dollar parce que les autres ont sont terminés et j'ai pas relancé euh, j'ai pas complété le pledge manager ou quoi que ce soit donc euh, ouais, ça doit être tout je pense okay. Là, on s'approche du, du, du terme de cette émission très maîtrisée en termes de temps <rire> euh, ce podcast autour du jeu euh, donc sur les regrets les regrets qu'on a eu qu'on aura sûrement encore avant un mois de décembre qui pour beaucoup d'entre nous, hein, euh, je le disais en introduction, sera euh, le mois du bilan avec les tops etc que je serais ravi de, de, de faire moi aussi euh, du coup on aura un mois de décembre un petit peu plus calme avec certainement pas de tour du jeu ça je vous l'apprends en direct j'attends mmh. de <rire> voir les réactions oh <rire> mais avec un retour en force en janvier avec Jimmy des, des sujets toujours plus racoleurs hein, euh, on commence à, à s'y faire euh, d'ici là bah, je vous remercie encore une fois pour votre présence à tous les deux, on se donne tous rendez-vous le mois prochain pour Faire tous des tops de jeux qu'on adore et qu'on attend. Euh, je vous conseille aussi, alors je viens de recevoir Endless Winter, il y a une review assez euh, de des Ludovore sur Unconscious Minds, le deuxième jeu de, de Fantasia, qui est un euro assez velu qu'on voit derrière Kevin euh, mais qui moi me faisait bien envie et donc qui est euh, le deuxième jeu de l'éditeur donc qui a sorti Endless Winter en livraison en ce moment. Merci en tout cas à vous deux pour votre présence euh votre présence et <rire> votre participation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis encore cette année. C'est un vrai plaisir et beaucoup d'encouragement de, de voir que vous êtes vous êtes là à chaque numéro. Peut-être même encore un petit peu plus depuis que les lueurs de sont là, donc ce qui veut dire que, que la recette fonctionne. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Cette conclusion peut-être la huitième qu'on tourne là, donc c'est difficile. On va s'arrêter là. À très bientôt. <rire> Passer de belles fêtes. Rendez-vous en janvier. Salut. Salut. À la prochaine tout le monde. <rire> <smart> I'm <noise>